sont complètement recouverts de neige mais bon ça empêche pas de, de pousser bon, on a une petite couche mais bon, pas c'est pas grand chose on a eu 20 cm cette année donc euh, ça tombe régulièrement, mais en petite quantité, donc c'est pas... pas bien grave. Liptus s'est redressé suite à la fonte du givre qui recouvrait ses branches. Vraiment, elle tombait en fait par terre avec le poids. Donc euh... à peine le givre est parti, voilà, il se retrouve à nouveau recouvert de neige. Enfin bon, il n'y en a pas énormément, mais... J'ai hâte de pouvoir aller, euh, aller travailler dehors. Il y a de la neige qui s'est accumulée sur le, sur le sommet, au sommet de la serre, donc je vais retourner à l'intérieur avec un balai euh, pour faire descendre toute cette neige qui euh, apporte du poids supplémentaire, que je vais évacuer euh, assez facilement. voilà nous, nous sommes dans la serre et je voulais vous montrer en fait voilà, la neige on voit la neige qui qui pèse qui pèse sur le sur la bâche Donc, je vais prendre le balai et euh, je vais tout simplement euh... ah Et tout tombe. Si simple que ça, je vais faire la même chose de l'autre côté. Juste que j'enjambe pour. Bon, voilà donc à terme, il faudra que je mette un système de, de cordes à linge euh, pour bien tendre la bâche parce que là c'est pas terrible, je voulais pas le faire. Enfin, j'avais pas trop eu le temps. En fait, j'ai reçu le. J'ai. J'avais commandé ce... Ce... cette corde en fait. En même temps, en même temps que la que la serre, ils me l'ont pas envoyé Donc donc j'ai dû réclamer. Et bon, comme je voulais pas attendre, j'avais déjà monté la couverture. Donc j'avais pas trop envie de tout redéfaire. Donc bon, j'aurais dû. Mais bon, c'est pas grave. Je... Genre que je. Je redébâcherai, je pense, euh, au printemps et je mettrai euh, des... ce système de cordes-là. Donc euh, voilà, avec une répartition. Euh... Alors, il y a une formule pour répartir en fonction de la taille. Donc je, je suivrai cette, euh, cet écartement euh, qui est donné euh, sur, euh, sur les différents euh, sites euh, qui, qui proposent des serres. Donc voilà. Je vais vous montrer, en fait, bon, euh, j'avais mis de la cendre dans la serre, donc j'en ai mis aussi sur les salades pour les protéger aussi des limaces, parce que je pense que malgré tout, euh, il y en a toujours un peu. Voilà, j'ai la petite salade qui se fait manger, alors c'est peut-être des escargots, je ne sais pas trop, mais bon, peu importe. J'ai une salade euh, qui a poussé spontanément, euh, sans doute, euh, des graines qui sont tombées euh, sur ma dans ma butte de, per de permaculture, et quand j'ai bougé la terre, en fait, euh, voilà, elle s'est retrouvée là. Alors, il y en a quelques-unes qui poussent, là, encore une ici, euh, une là aussi. Bon, euh, bah, tant mieux, c'est bien. Euh, donc, là, pour l'instant, euh, ben, un petit point sur les salades. Voilà, on voit que ça, ça pousse pas trop mal. Euh, donc, euh, voilà, elles sont plutôt belles. Euh, par contre, il y a alors, en fait, voilà, je voulais vous montrer. J'ai mis en fait euh, du, une, une, une plaque de polystyrène, en fait, que j'ai utilisée pour un autre projet que, dont je vous parlerai plus tard, en fait. Euh, j'ai mis ça euh, dessous pour essayer de les, de les découpler un peu de, du sol, du froid du sol. J'ai fait la même chose à côté. Alors, les apias elles ont un peu de mal, quand même, mais bon, je, je sais pas on verra bien, donc les autres, euh, voilà, elles ont un peu euh, un peu filé au départ parce que je les ai je les avais pas vues, en fait j'avais pas vu qu'elles étaient aussi grandes, donc euh, bon, c'est pas grave, on verra bien, je, je les ai mis là, si ça marche pas, j'en refais donc euh, voilà, j'ai mis des feuilles tout autour pour essayer de, de confiner un peu, j'ai amené mes poireaux, que j'ai posé pour l'instant comme ça, donc j'ai un un casier en fait comme ça avec des enfin c'est pas un casier c'est un tunnel un tunnel avec des extrémités là qu'il faut que j'installe donc je sais pas trop où je vais les mettre euh, sans doute ici en fait c'est la partie la plus où il y a le plus d'espace euh, donc je vais poser les, les plaques de polystyrène au sol le, le le semi de poireau par dessus et ensuite je recouvre du tunnel que je vais fermer, voilà, pour essayer de protéger encore un peu plus du froid les... mes semis, donc euh, qui seront sans doute rejoints bientôt par euh, des oignons jaunes puis rouges, donc euh, je, je mettrai ça ici en attendant, pour euh, les protéger un peu voilà, je vais installer ça et je vous montre ce que ça donne j'ai mis en place euh, mon bac de poireaux que j'ai positionné sur le polystyrène et euh, recouvert en fait de ce tunnel en fait euh, rigide donc c'est vraiment euh, pas mal ce, ce système de tunnel mais c'est quand même extrêmement cher alors je sais plus combien ça coûte mais je crois que c'est dans les 50 euros il me semble je sais plus mais enfin, à l'époque j'ai trouvé ça vraiment très cher mais bon c'est vrai que c'est plus facile à gérer que les systèmes d'arceaux euh, voilà c'est c'est très vite mobile euh, on peut soit les fixer avec des fers à béton ou des crochets spéciaux euh, ou sinon euh, on peut, euh, bon, moi c'est ce que je fais en fait je trouve ça plus simple de mettre des pavés autobloquants euh, dessus en fait à certains endroits même si ça ça coupe un peu la lumière mais bon euh, c'est beaucoup plus facile à, à bouger de cette façon là donc euh, voilà moi je mets euh, deux trois pavés autobloquants bon sauf si vraiment il.. Il euh, y, y a la tempête prévue, dans ce cas là, euh, je, les, je les charge un maximum, mais c'est quand même très très solide, donc euh, on peut vraiment s'asseoir, je ne vais pas dire on peut s'asseoir dessus, mais euh, je pense qu'on pourrait euh, sans doute s'asseoir dessus. Voilà, j'ai installé ça comme ça, en attendant, donc je pense que ça devrait tenir, donc euh, voilà, maintenant la serre est un petit peu plus lumineuse, il n'y a plus de, de neige dessus et le reste va fondre. Là j'entends l'eau qui, qui coule donc... Euh, ce que j'espère c'est que la cuve que j'ai derrière mon, mon abri euh, n'est pas complètement gelée. Enfin, je l'avais vidée mais je ne me rappelle plus euh, s'il a plus derrière et que ça a regelé. donc euh, c'est toujours le problème en fait. J'ai toujours un petit peu peur euh, de la bousiller en laissant de l'eau dedans donc c'est pour ça que jusqu'à présent l'hiver je n'utilisais pas d'eau de pluie mais bon je vais, je vais aller faire un tour, je vous montrerai. Donc euh, on se trouve à l'arrière de mon chalet voilà comme vous voyez j'ai encore deux autres queues qui me fait au total 6 euh, cuves donc 6000 litres potentiels, dont trois qui se trouveront euh, près de mon potager donc on voit que le niveau se trouve ici là. Donc, euh, donc je l'avais évidé un peu mais euh, ça, apparemment ça n'a pas posé de problème d'ailleurs euh, l'eau coule même si euh, instalactite là voilà donc, euh, pas de je vais la vider un peu je vais arroser euh, dans ma serre pour la vider un peu j'ai faiblissé le niveau euh, jusqu'ici donc c'est un petit peu moins critique que ça l'était quand je suis arrivé donc euh, bon je devrais pas avoir de soucis euh, de risque que le plastique explose en fait sous le, la pression de, de l'eau. Donc euh, voilà, j'ai terminé mes deux arrosoirs. Je vais aller les, les vider dans, le, dans la serre. Je viens de terminer euh, l'arrosage de mes buttes, en fait, euh, ces deux buttes là en fait. Euh, les autres j'y touche pas parce que bon il y a, y a un petit peu de légumes dessus qui n'ont pas besoin forcément de beaucoup d'eau. Euh, les tomates ça ira bien comme ça et en plus euh, j'ai pas envie de. De faire disparaître la cendre qui les protège donc voilà j'ai dû déverser je pense 90 litres d'eau à peu près donc ça devrait suffire voilà, je recommence dans deux jours donc pour accélérer la, la décomposition de, de compostage que j'ai placé ici comme toujours si, euh, si vous appréciez mes vidéos n'hésitez pas abonnez vous et vous recevrez des alertes pour vous prévenir de, de la sortie d'une nouvelle vidéo. A bientôt